Chauffe-eau électrique, testez la résistance. Vous n'avez plus d'eau chaude au robinet, une panne assez fréquente est un mauvais fonctionnement de la résistance de chauffe. Nous allons voir dans cet article comment tester la résistance de votre chauffe-eau électrique. Précaution de sécurité. Avant toute action sur le chauffe-eau, il faut absolument couper l'alimentation électrique. Le plus simple est d'actionner le disjoncteur principal de branchement, en le mettant sur la position « OFF ». Accès aux éléments de chauffe. J'ôte le capot de protection du branchement électrique du cumulus. J'accède ainsi au branchement électrique des éléments de chauffe. Ici, le thermostat. Là, la résistance stéatique. Contrôle de sécurité. Première action. Vérifier par principe qu'il n'y a aucune tension dans les conducteurs d'alimentation. Pour cela, soit j'utilise un tournevis testeur, je contrôle les deux conducteurs d'alimentation, la lampe témoin du tournevis testeur doit être éteinte. Soit j'utilise le multimètre qui me sera aussi nécessaire pour tester la résistance. Je place la fiche du cordon de la sonde noire sur la sortie COM du multimètre. Je place ensuite la fiche du cordon de la sonde rouge sur la sortie polyvalente de mesure du multimètre. Je place maintenant le sélecteur sur la plage du volumètre courant alternatif, position 500 V. Ceci fait, je mets en contact l'aiguille de la sonde noire et la borne de branchement de l'alimentation du thermostat Pôle neutre. Je mets simultanément en contact l'aiguille de la sonde rouge avec la borne de l'alimentation Pôle phase. Je dois alors n'avoir sur l'écran du multimètre aucune valeur affichée. Tester la résistance du chauffe-eau. Je peux maintenant accéder aux éléments du branchement électrique sans risque. Je débranche sur le thermostat les deux conducteurs qui alimentent la résistance, afin de l'isoler de tout élément susceptible de fausser la mesure. Je reviens au multimètre. La sonde noire est toujours branchée sur la borne COM et la sonde rouge sur la borne polyvalente centrale. Je place maintenant le sélecteur du multimètre sur la plage de l'ohmètre, position 200 ohms. L'écran affiche alors le cycle infini. Je mets maintenant simultanément les deux aiguilles sonde noire et rouge en contact avec les bornes de la résistance. Il n'y a pas de polarité, on peut donc placer et inverser les aiguilles sans problème. Si aucune valeur s'affiche sur l'écran du multimètre, la résistance est défectueuse. Le filament de la résistance est certainement rompu. Si une valeur s'affiche sur le multimètre comme ici 22,04 ohms, il faut vérifier si cette valeur est correcte. Celle-ci doit correspondre à la valeur d'usine de la résistance du chauffe-eau. Pour cela, on utilise la loi d'Ohm. La puissance de la résistance est toujours indiquée sur le chauffe-eau. Sur mon cumulus, elle est de 2400 watts. La tension de mon installation électrique fluctue entre 220 et 230 volts. Calcul de l'intensité. Je divise donc la puissance par la tension pour connaître l'intensité. 2400 watts divisé par 230 volts égale 10,43 ampères. Ensuite, je divise la tension par l'intensité. 230 volts divisé par 10,43 ampères égale 22,05 ohm. J'obtiens donc la valeur maximale de la résistance et on voit qu'elle correspond sensiblement à la mesure du multimètre. La résistance est en bon état. Pour consulter la version écrite et illustrée,